Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 7 août 2017 donc je fais une analyse de l'euro dollar. Donc vendredi soir nous avons eu le gros mouvement à la baisse donc, de l'euro et la question donc à se poser maintenant est-ce que ce mouvement va être le début d'un mouvement plus prononcé est-ce que le marché va continuer à monter et aller vers les 1,12 Donc c'est la question que je me pose actuellement et je vais faire avec vous une analyse afin d'essayer de, de déterminer les probabilités parce qu'on n'a jamais aucune certitude en trading donc il faut faire une analyse des indicateurs et voir quelles sont les probabilités. Donc vendredi soir après euh, donc ce grand mouvement j'ai pris euh, des positions à l'achat donc je suis largement euh, haussier. Donc même si je privilégie le scalping il m'arrive donc de prendre des positions euh, qui, que je garde plus longtemps lorsque euh, je vois qu'il y a un gros potentiel. Donc pour moi il y avait un gros potentiel à savoir que je pensais bien que le marché allait rebondir après cette très forte correction de vendredi. Donc une correction qui a fait 150 pips environ. Donc là, on a eu un, un rebond donc depuis vendredi soir jusqu'à ce matin de euh, près de 90 pips. Donc 80-90 pips. Donc euh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Donc la question est à analyser. Déjà, je vous fais remarquer ici à quel point l'indicateur Ishimoku est intéressant puisqu'on voit bien ici que le marché a été stoppé par le haut ici du nuage et qu'il a corrigé. Donc on a également le chiffre pertinent 1.18 ici sur lequel euh, il a calé également. Donc euh, il est en train de d'hésiter maintenant, là on est sur l'unité de temps 30 minutes. Donc j'ai sécurisé ma position puisque j'ai mis les stop-loss au-dessus de, de ma position la plus haute. Donc si le marché se retourne, je ne perdrai rien, je, je gagnerai même sur ces positions-là. Et puis j'ai mis des tech profits bien plus haut. Bon ça, de toute façon il ne va pas y aller d'un coup, hein. c'est clair que... Euh, on, on est dans une tendance haussière, si le marché devait remonter ça n'irait pas d'un coup. Mais vous voyez que même si j'aime bien le scalping, euh, il y a des trades en scalping que vous pouvez après transformer en euh, day trading voire en swing trading. Donc euh, là je suis sur le 1 minute, vous voyez le marché qui est plus ou moins en range. Mais euh, en 5 minutes on est sous les 1.18 ici. On est un peu sous le nuage également. On a mon indicateur SDI qui est mitigé. Donc un peu de vert, un peu de rouge. Euh, en 15 minutes, ben, on voit que le RSI, on est passé sous les 50%, stochastique également on est sous les 50%. Donc toutes ces analyses vous les trouvez dans mes, dans mes formations, donc ma formation au scalping et ma formation Ishimoku qui vous permet d'interpréter tous ces indicateurs que j'utilise dans mes formations. Donc on va procéder par une analyse à plus long terme, donc en mensuel, en mensuel qu'est-ce qu'on constate on constate qu'on a un stochastique qui est très haut, là il est fort suracheté. Donc on pourrait se dire bon bah ben le marché il va redescendre comme il est redescendu ici, voilà. Bon c'est une possibilité mais on sait qu'on on a eu une forte baisse ici en 2014. Et puis qu'en 2015 on a eu ces mouvements de hausse et de baisse et puis que maintenant en 2017 donc on a ce mouvement de hausse où on a cassé les plus hauts précédents. Et la question est de savoir est-ce qu'on est reparti pour remonter beaucoup plus sur l'euro ou bien est-ce qu'ici on voit qu'on arrive au niveau du nuage Ishimoku, donc un nuage assez épais et est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un retournement ici donc c'est une possibilité donc là c'est également donc, euh, ces indicateurs qui me font hésiter. Donc euh, en weekly, en weekly, on voit bien ici comme on a cassé les plus hauts précédents mais on est nettement au-dessus des nuages et on a eu cette série ici de bougies vertes euh, et kenashi. On a euh, donc l'indicateur RSI et stochastique qui sont euh, bien à la hausse donc euh, sur -achetés. Maintenant ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément se retourner. Donc on voit le euh, SDI, mon indicateur SDI qui est quand même encore vert sur le mensuel, le weekly, le daily et le H4. Donc on peut très bien avoir ces indicateurs qui vont rester ici sur les plus hauts. Euh, un certain temps si le marché continue à monter c'est tout à fait possible. Donc en weekly on n'a pas encore de bougies euh, rouge. donc on a bien cette mèche due euh, à la hausse qu'on a eue euh, ces derniers temps et puis au retournement. Si on va en daily bon on voit qu'on a donc deux bougies rouges ici mais on est quand même encore au-dessus donc du Tenkan Sen ici l'indicateur rouge du, de l'indicateur Ishimoku et on a toujours cette belle tendance haussière. Donc est-ce que c'est prudent de se positionner à la baisse maintenant C'est délicat. Donc en H4 on voit bien donc le mouvement qui s'est passé et on est passé sous euh, les 50% pour le RSI. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va rester sous les 50% que le marché va continuer à descendre va casser euh, le nuage Ishimoku Je ne sais pas ou bien est-ce que ça, cette baisse qu'on a eue est à l'approche donc du nuage Ishimoku c'est le rebond qui va permettre de repasser vers le haut Voilà la question que je me pose actuellement et je n'ai pas de réponse. Donc on peut avoir les meilleures analyses qu'on veut mais on n'a jamais de certitude, on, a juste, on peut juste travailler sur les probabilités. Donc euh, là actuellement, moi je dirais, soyez prudents. Euh, il n'y a aucune certitude que le marché va vraiment redescendre. C'est possible, mais il peut très bien avoir fait simplement cette correction et puis repartir à la hausse. Donc si on regarde sur H1, on voit bien ici donc également le gros mouvement et on a le donc RSI qui est sous les 50%, le RSI 14 donc sous les 50%. Un stochastique donc à l'heure actuelle il est quasiment 17h en France, stochastique bas sur une heure. Bon est-ce qu'il va repartir à la hausse Je ne sais pas, on est sous le nuage ici. On a ce nuage ici donc on a eu un retournement bien sûr du nuage haussier en H1 mais je ne sais pas ce qu'il va faire donc on a bien sûr euh, le signal ici, vous voyez très bien encore la pertinence de l'indicateur Ishimoku puisqu'on a le Kijun Sen ici sur lequel le marché a tapé et s'est retourné. Donc vous voyez vraiment la, la pertinence de cet indicateur Ishimoku euh, que moi j'adore donc qui est d'une pertinence extraordinaire et qui vous aide vraiment beaucoup dans vos analyses. Donc dans ma formation euh, Ishimoku, euh, j'explique tous les signaux que peut donner cet indicateur et également comme vous voyez ici des niveaux sur lesquels euh, vous pouvez euh, couper vos positions parce qu'il va y avoir un rebond. Donc ça c'est important aussi en trading savoir où couper ses positions euh, ou bien les garder. Tout est, tout est question de stratégie et de technique. Donc euh, si on va voir sur euh, M30, ben M30 donc on est bien dans, dans le nuage ici donc on est repassé sous les 50% pour le RSI mais on a un stochastique là qui rebondit, euh, on a une hésitation ici vous voyez que le nuage à la fois il a posé une résistance ici à la hausse mais il résiste également à la baisse. Donc euh, si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo mais moi je n'ai aucune certitude pour le moment donc il va falloir être prudent. Vous voyez en M15 donc aujourd'hui euh, ce matin ici le marché n'a pas fait d'énormes mouvements hein, vous voyez, on est resté au-dessus euh, de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen. Euh, vous voyez on a le Shikuspan ici, euh, qui, qui hésite également. Donc, difficile de dire si vraiment le marché va monter ou descendre. Donc, on reste ici entre les 1,18 et les 1,17,72. Donc, moi, j'ai aucune certitude. J'espère qu'il va monter, parce qu'alors, euh, ma stratégie euh, serait bonne. Donc, euh, on va voir. On va voir dans les, dans les prochaines heures ce qui va se passer. Peut-être qu'il faudra se positionner à la baisse, mais pour le moment... Euh, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà mon analyse euh, ce lundi après-midi donc sur l'euro-dollar. Sur le, Moi j'aurais tendance à dire le marché va remonter Donc et à croire euh, que le marché va remonter, c'est pourquoi je garde encore ma position ici. On verra un petit peu euh, ce qui va se passer. Mais je dis pour le moment on est dans une période vraiment d'incertitude euh, et les indicateurs ne nous donnent aucune confirmation de ce que le marché va faire. Donc je préfère privilégier la hausse pour le moment mais je n'ai aucune, aucune certitude. Donc euh, vous voyez ici, est-ce que le marché est reparti pour aller beaucoup plus haut Moi je n'ai aucune aucune certitude actuellement. Voilà donc fait, soyez prudent, euh, restez en attente si vous n'avez pas de position pour le moment. Aujourd'hui vous voyez un marché qui, est, qui hésite euh, pas mal, si vous faites du scalping bon il y, y a toujours moyen, vous voyez quand vous avez un range comme cela vous pouvez profiter des mouvements à la hausse, à la baisse. Vous placez euh, une ligne sur les plus hauts par exemple et les plus bas. Et vous voyez qu'il y a quand même moyen euh, de quoi faire et euh, vous voyez ici si on prend la différence entre les deux ben, il y a quand même euh, 10 pips donc il y a moyen de, de gagner, de gagner euh, euh, pas mal de pips sur une journée comme ça aussi. Hein. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible avec euh, une méthode de scalping de gagner même dans un marché qui ne bouge pas énormément. Voilà euh, si vous avez euh, aimé cette vidéo likez-la, partagez-la ça me fera plaisir et abonnez-vous euh, à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche si euh, vous souhaitez recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous êtes intéressé par mes formations donc vous avez un lien ici en haut euh, de la vidéo vers mes formations et si vous avez des commentaires sur mon analyse aujourd'hui, ils sont les bienvenus. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.